C'est vrai que la situation est difficile pour les travailleurs actuellement dans beaucoup de pays, euh, peut-être la plupart des pays dans le monde. Mais c'était difficile dans le passé aussi. Euh, je commence de prendre de, de, de, de patience avec les gens qui disent voilà, c'est les bons. C'est les multinationales qui contrôlent tout, la démocratie n'existe pas, il n'y a rien à faire. La lutte du mouvement syndical n'était jamais sur la base qu'il n'y a rien à faire ou que ce qu'on fait est inutile. En réalité, on a fait bouger le monde. On a fait bouger le monde beaucoup de fois. On était faible, on était très faible à la création, mais même à cette époque, ça a changé. Et même à cette époque, il y avait un aspect, un élément international. Il y avait une solidarité euh, dans une grève entre les, les, les, les gens de Maritime et les Dockers anglais et de Pays-Bas. Il y a plus de 100 ans, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'était un lutte et ils ont gagné. Les luttes vont continuer et il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner. jamais c'est l'espoir. C'est pas le désespoir, c'est l'espoir qui va changer le monde. Et nous pouvons le faire. Nous sommes représentatifs. Il n'y a personne, n'importe quelle institution le, le soutien, la représentativité du mouvement syndical. C'est une question d'agir dans une manière efficace, avec une passion syndicale, parce que quand même, beaucoup de gens croient dans la même valeur que nous. Beaucoup de gens croient dans la liberté, dans la justice sociale, dans toutes les valeurs qui sont si importantes pour le mouvement syndical et pour nous tous. C'est en partageant sur ces valeurs, en communiquant avec les gens, qu'on continue notre grande histoire. On est fiers de notre histoire. Il faut être fier de notre activité. Et si c'est le cas, on va avoir un bon avenir.